Le détecteur de matériaux, comment ça marche Le détecteur de matériaux est un petit appareil très pratique et très simple d'utilisation qui permet de détecter dans les murs et cloisons la présence de divers métaux et la présence de conducteurs électriques sous tension. Il en existe de plusieurs marques. Celui dont il va être question dans cet article est d'une marque facilement reconnaissable. On peut le trouver à un prix abordable de quarantaine d'euros. Son utilisation est très simple. On déplace le curseur de mise en marche vers le bas et le voyant de fonctionnement s'éclaire en vert. Dans l'exemple que nous allons voir maintenant, il s'agit d'une cloison placo-plâtre qui contient forcément beaucoup d'éléments à repérer. Avant de percer, pour mettre en place tableau ou étagère. Il suffit donc d'appliquer le détecteur sur la paroi et de le déplacer latéralement pour repérer la présence de métaux ferreux et non ferreux, dont le cuivre, ainsi que la présence de conducteurs électriques sous tension. À l'approche d'un objet métallique, le voyant devient jaune. Jusqu'au moment où le détecteur se trouve précisément sur l'objet, le voyant devient alors rouge et l'appareil émet un son continu. Et il s'agit là effectivement d'une conduite d'eau en cuivre. Dans ce genre de cloison, se trouvent aussi des montants métalliques qu'il faut repérer avant de percer, toujours en plaçant l'appareil plaqué contre la cloison. On trouve ainsi rapidement la position des montants. Lorsque l'appareil détecte des conducteurs électriques sous tension, le voyant rouge clignote et le signal est intermittent. Voilà, il faut percer uniquement dans les zones où le voyant du détecteur reste vert.